Bonjour à tous, vous êtes bien avec Ayushka sur la chaîne du tarot des cinq soleils. Eh bien j'espère que vous allez bien les amis scorpions parce que là je vais vous dévoiler le thème astrologique donc avec les douze maisons, euh, donc euh, du thème astrologique de, du scorpion et naturellement ça peut intéresser et, <rire> évidemment les ascendants scorpions. Euh... <rire> Je vous invite naturellement à regarder la vidéo d'introduction hein, qui concerne nos, euh, nos énergies à tous. Hein. Euh, C'est toujours instructif. C'est une petite.. Euh, C'est une information qui est supplémentaire hein, qui se trouve dans cette euh, introduction, donc cette vidéo d'introduction. Bien, alors mes chers scorpions, <rire> que dire, que dire, que dire? J'ai un thème, Scorpion. Scorpion, scorpion, scorpion. Alors je vais le décrypter au mieux. Et après, nous allons voir un petit peu, disons, ces euh, chassés croisés. Parce que naturellement, c'est une, une pelote euh, qui est digne euh, donc du signe du scorpion, qui est un signe extrêmement euh, secret, compliqué, et qui se euh, retrouve disons, dans la complexité d'une situation. Il euh, n'y a qu'un scorpion qui peut arriver et à dénouer, disons, sa propre situation, ses, euh, sa propre vie. Et là, c'est vraiment le thème, le thème par excellence. Alors déjà, on va commencer par le départ et eh bien figurez-vous que le départ, c'est ben pas ça le départ, vous commencez pas directement là, vous affirmez immédiatement, disons, dans la maison 12, c'est vous, la signe du scorpion, qui êtes placé en maison 12, hein, concernant, disons, euh, ce thème, disons, qui, là, qui concerne beaucoup plus la psychologie du scorpion, comment, disons, il va euh, se débrouiller, disons, dans son année et eh bien, il plonge, déjà dans une complexité, dans un océan de complexité. Sachant que ce scorpion est parfaitement mais, mais, au courant euh, de, de la complexi, complexité, disons, de sa façon d'analyser les choses, et également d'intégrer, disons, un monde complexe. Vous m'avez compris, euh, scorpion donc euh, là, euh, ça vous appartient, quelque part vous êtes dans votre océan, quelle que soit votre situation, vous avez, euh, cette année vous êtes dans, un, dans, cette, dans cet océan, c'est-à-dire que dès le départ, euh, vous avez déjà euh, intuitive, intuitivement absolument toutes ces données en vous, toutes ces données en vous. Mais par contre, il y a quelque chose d'extrêmement, euh, disons, euh, structuré qui se passe, disons, en bon scorpion que vous êtes, c'est-à-dire que vous avez en même temps une capacité de gérer les étapes, une après l'autre. Regardez voir un petit peu comment, comment, comment ça se passe. Ça, c'est le signe du scorpion. Après le signe du scorpion arrive le signe du Sagittaire, après le signe du Sagittaire, arrive le signe du Capricorne. Vous voyez à quel point, malgré tout, euh, vous êtes au fond de vous structuré, posé, organisé, autant dans le dans la minutie, vraiment dans le détail, que euh, dans euh, le côté, disons, tout à fait grandiose. Là on va commencer disons avec euh, vous. Euh, au fond de vous, qu'est-ce qui se passe? Et eh bien justement avec ce côté disons très euh, jupitérien parce que c'est le, le signe du, du Sagittaire qui se trouve ici, donc en vous, en vous, vous possédez ce fameux feu euh, donc euh, sacré hein, euh, de façon à pouvoir euh, brûler tout ce qui est disons inutile, c'est-à-dire mais le, le mettre carrément en cendre, sachant que vous allez savoir exactement ce qu'il faut garder pour faire des planches extrêmement solides dans votre quotidien, pour avancer, disons, sur vous, les pieds sur terre, dans votre matérialité. Vous voyez un petit peu comme ça commence, c'est quelque chose d'absolument hallucinant. Euh, donc, ensuite, on se retrouve donc dans cette maison 3 qui est, disons, la communication avec les enfants, etc. etc. Donc là, pardon, on a un esprit euh, de détail hein, par rapport, disons, à, à sa fratrie, hein, à ses proches. Euh, là, quelque part, tout sera regardé à la loupe. Hein. Euh, que ça soit par exemple l'éducation des enfants à nouveau, tout sera regardé à la loupe euh, concernant euh, les, le, le côté disons même scolaire et tout, ça sera vraiment absolument détaillé, il n'y a rien qui passera, tout sera compté tout sera disons euh, archivé, il y a un côté extrêmement disons euh, pointu par rapport à ça, tenace presque compulsif <rire> j'exagère euh, dans le sens où, euh, je, je, pour pouvoir faire ressortir, disons, certaines choses, je ne vous traite pas de compulsif, je dis qu'il y a euh, pour, pour mettre vraiment en grand écart euh, ces deux forces qui vous animent euh, en même temps. C'est hallucinant, c'est hallucinant, C'est scorpions, c'est hallucinant, et là, c'est vraiment une, une expression tout à fait grandiose de votre personnalité. Ensuite, vous vous rendez compte, hein, nous allons ici, hein, dans la carte, disons, dans la, euh, dans la famille. Hein, hein, ça, c'est le foyer. Hein, alors, vraiment, euh, l'amour, je pose l'amour. Hein, vraiment, je veux que ce soit, disons, un lieu euh, aimant. Absolument aimant. Hein, euh, sachant que, là, il faut quand même savoir que dans cette, cette, cette carte, il euh, désigne un comportement disons taureau qui est naturellement l'opposé donc de, de votre de votre signe c'est à dire qu'il est complémentaire hein. il n'est pas contrario il est complémentaire et vous utilisez avec brio justement les qualités euh, taureaux euh, pour les inscrire disons dans inscrire ça disons dans le quotidien donc là, je peux, je, vous faites le lien, vous avez la capacité de faire ce lien immense et de faire la part des choses de façon à rendre euh, le lieu de vie agréable, de pouvoir malgré tout gérer avec délicatesse euh, les besoins de chacun. Voilà, de lier. Vous êtes, vous vous arrivez à lier et à mettre en relation, euh, disons, euh, des enfants qui peuvent être, disons, euh, qui peuvent avoir des caractères opposés ou même en famille. Vous, vous arrivez, disons, à, à, à compléter euh, ce qui manque. Voilà, de façon à ce que ça fasse euh, quelque chose d'extrêmement euh, chaleureux, équilibré, bon. Euh, bon vivre, vraiment vraiment du bon vivre. C'est quand même assez incroyable avec le caractère que vous avez. Là, euh, c'est un tour de force. C'est un tour de force. Alors, là, on se retrouve avec euh, donc cette carte, le guide, qui représente euh, le lion. Le lion, il est chez lui, ici. Voyez, il est tout à fait chez lui. Et ce qui fait, tout simplement qu'il y a beaucoup euh, d'amour, de créativité, euh, de sens artistique. Euh, on exploite son potentiel. On pose ce qui est bon dans sa maison, pour soi, pour les enfants, pour le couple. C'est vraiment magnifique. Vous arrivez, disons, à faire toutes ces choses-là. C'est de l'équilibrisme, hein, quelque part. Et ensuite, nous allons aller... Dans la maison 6, euh, donc qui est la maison aussi euh, du travail, de la santé, des responsabilités, etc. etc. Mais euh, je vais revenir donc à, à cette carte 6, qui est euh, taureau, euh, qui est disons tout dans l'amour. Vous prenez en compte les besoins de tout le monde, là, vous allez organiser votre vie, votre vie professionnelle, votre intérêt euh, vers la santé, les nouvelles euh, technologies, les nouvelles technologies de pointe concernant la santé, sachant que là, je vois que vous serez extrêmement, alors, extrêmement exigeant euh, concernant, disons, la provenance. Euh, par exemple des médicaments. Euh, C'est du générique, là, euh, quelque part, vous n'allez pas en vouloir. Vous allez détailler absolument, vous voyez, euh, détailler absolument tout ce qui est à l'intérieur, alors que ce soit de votre nourriture, l'intérieur euh, de, de des médicaments, euh, l'intérieur de votre maison, et, mais vraiment vous êtes et dans le détail, elle dans le grandiose. voyez, euh, voilà, et vous vous ajustez avec ça, sachant que quand même, je, je, je vous laisse quand même euh, apprécier ces maîtrises, c'est-à-dire que vraiment il euh, y a un côté, disons, Extrêmement, disons, équilibré de « je gère la situation ». Alors, dans le côté, disons, on va dire « conjoint euh, », eh vous avez envie de mettre quelque chose de neuf, de vivant de nouveau, de redonner, disons, une pulsion, un nouveau mouvement, disons, à votre vie euh, amoureuse. Amoureuse, pourquoi Parce que juste en face, vous avez quand même un signe de feu qui est extrêmement puissant, puissant, puissant, donc, hein, et là, c'est remettre, disons, le feu, vous voulez remettre le feu concernant euh, votre relation de couple, y compris avec les enfants, naturellement, parce que là, ils ne sont pas lâchés du tout. Hein, si vous en en avez et tout, si vous en avez pas, alors je pense que vous serez dans, dans il y a un côté disons d'horloge, vous savez l'horloge là, tic tac, tic tac, ce besoin à nouveau on va dire, de vouloir un enfant, voilà, c'est le moment de le faire, je sens, je veux cet enfant. Euh, si vous n'êtes pas, par exemple, marié, il y a ce côté, disons, de dire, mais moi, il me faut, disons, ma moitié, vous voyez, parce que vous avez besoin, naturellement, de vous remplir avec quelqu'un d'autre également, de façon à pouvoir compléter votre vie et avancer. Bref, il y a toujours cette... Et vous êtes prêts et vous êtes prêts, ou prêtes vraiment à vous lancer dans le partage, euh, dans la communication et dans cet euh, élan, disons, de, euh, de, con de conciliation, de concilier. <rire> concilier, et on sait que, euh, attention, les scorpions, avant qu'ils concilient et tout, c'est quelque chose. Alors, là, ensuite, on va aller dans votre maison à vous. Donc, et là, on trouve... Euh, euh, bah tout simplement les jumeaux, c'est-à-dire à nouveau euh, le côté, euh, disons extrêmement, euh, profondément, ce que vous désirez euh, poser, c'est-à-dire euh, de la fraîcheur, en, mais en profondeur, donc euh, euh, du, de l'accueil, de, de la vivacité, de la jeunesse, un esprit extrêmement gai, et tout, et tout. Bien, alors là, hein, je vais juste m'arrêter, vous voyez et puis, je vais reprendre, disons, ces deux, euh, ces deux opposés, là. D'un côté, vous avez un set D'un côté, vous avez un 7. D'un côté, vous avez un set très grand euh, qui dit, moi, je veux absolument tous les détails, tous les détails. Et de l'autre côté, vous avez, à la limite, un set plus petit qui disait, oh, « hop écoute, là, on va voir, disons, grosso modo, comment ça se présente. Et puis, on avance. » Donc, quelque part, il euh, y a, évidemment, votre marque, mais vous avez une confiance en même temps euh, dans, dans l'avenir. En l'avenir, euh, bien que vous ayez souvent le sentiment euh, d'être seul, euh, là je, je, je le dis je le dis ici parce qu'il se retrouve, vous voyez, dans la maison donc jupitérienne, qui est le Sagittaire, et vous vous mettez donc en premier avec ce feu intérieur qui est immense, hein, parce que naturellement Jupiter vient de passer dans votre signe, il est passé, euh, ensuite il est passé dans sa propre maison, qui est la maison du, du, du, du Sagittaire. Mais là quelque part, évidemment il y a une petite faiblesse euh, qui arrive, où vous devez vous personnellement, disons, euh, euh, comprendre que vous pouvez le faire tout seul, que vous avez quand même des aides euh, et que il n'y a rien à faire. Vous gardez euh, cette empreinte jupitérienne en vous qui a travaillé, disons, dans votre secteur quand même pendant un an. La preuve en est, c'est que vous démarrez, disons, avec quand même cette puissance et naturellement vous l'adaptez à ah, votre personnalité, hein, ça c'est pas rien, et ça ressort là, Jupiter est vraiment disons dans sa maison, vous le concevez bien, mais quoi qu'il en soit, là le lien n'est pas coupé, et vous avez toujours cette aide à l'intérieur de vous, ancrée dans votre vie, euh, Jupiter vous a laissé quelque chose, vous a laissé un, une confiance en vous, vous a laissé un cadeau énorme, c'est également, disons, l'optimisme, euh, la richesse, euh, une, une richesse, la façon, disons, de dire que, oui, mais tu peux voir la vie différemment et tout, naturellement, c'est à toi, disons, de prendre, de l'adapter et de faire euh, selon tes besoins, selon tes envies et tout, et euh, de pouvoir, justement, juxtaposer quelque part, euh, des tas d'opposés, euh, le grand, le petit, j'ajuste et tout, etc., etc. Aïe, aïe, aïe, alors, euh, c'est très fort, hein, attention, ça demande, disons, un niveau, euh, je ne sais pas, moi de, de, de, de maîtrise, je dirais que c'est un, là, à ce niveau-là, c'est presque, disons, une acrobatie, euh, pff, cosmique dans le sens où vraiment vous avez une, une, telle, une telle puissance, un tel une, une telle confiance en la vie en même temps et tout, ou alors si vous n'en avez pas conscience de toutes les façons, petit à petit, à chaque fois euh, qu'une... Euh, euh, qu qu'une situation va naître, vous allez sentir, euh, rien à faire, vous allez sentir cette aide qui arrive, qui, qui vous a construit comme ça, qui est pendant un an, hein, en disant, mais si, si, si, si, mais je vais le faire, je, je peux le faire. Voilà, et ensuite, là, on va aller, disons, dans la maison du travail. Là, voilà la maison du travail, là, quelque part, société et tout, c'est un signe vénusien. Alors, lui, le signe vénusien, naturellement, il ressort ici, en balance, c'est-à-dire que j'ordonnance quelque part tout le haut, tout le haut, disons je le mets en balance. Que ce soit à droite ou à gauche, je suis capable euh, de de faire communiquer donc euh, le contraire, vous avez compris, et dans, de sortir quand même un projet avec tout ça. Alors, je ne sais pas ce que vous êtes donné comme projet, comme challenge, mais un peu, c'est votre fonctionnement, disons, pendant cette année. Euh, quoi qu'il en soit, ça m'a l'air d'être sacrément prometteur. En bas, regardez voir. Taureau Balance. Il y en a une qui est vraiment dans le nord, c'est la nordique, on va dire. Je gère vraiment tout ce qui est... Euh, travail, euh, changement, euh, intérieur, euh, euh, passage, disons, à, une autre, à un autre statut, etc. Bien, projet, euh, tout, tout, tout, tout, tout, hein, ce qu'on vient de dire. Et là, vous avez le fameux taureau, disons, dans le fameux foyer, euh, qui dit, lui, personnellement, il n'y a rien à faire, j'enracine, je, je, je, je mets mon piquet. Quelque part, je mets mon piquet, je ne m'envolerai pas comme ça. Ça, c'est certain. Hein voilà. Et là, on s'aperçoit euh, que dans les deux, c'est-à-dire euh, ces deux cartes-là, si on les met, disons, un petit peu à part, c'est complètement entouré par le côté soleil et lune. C'est-à-dire les grands changements. C'est-à-dire je me projette, je fais des projets. Et le côté comptable, lunaire, donc féminin, changeant, qui dit, pas à pas, je surveille tout. Alors, dans la vie psychologiquement, qu'est-ce que ça peut donner, ça Parce que vous avez l'air toujours de demander, disons, conseil à tout le monde, mais en, en définitive, vous en faites toujours qu'à votre tête. Hein. Ça, c'est un petit peu le côté euh, fouf. mais hein. bon, enfin, bref. Et ben là, euh, quelque part, ça va être, imaginez que vous parlez... Euh, à votre partenaire, hein? et puis euh, vous allez lui dire, euh, il va vous dire votre partenaire, bien, euh, alors voilà ce qui s'est passé et tout, voilà ce qu'on va faire, et puis il vous dit trois grandes lignes, ça c'est une chose, vous allez lui dire non non non non, mais donne-moi les détails et ici, il vous dit le contraire, il vous connaît, hein? il commence à annoncer un projet, et il part par tous les détails. Vous savez ce que vous allez lui dire Non, non, non, casse pas la tête, euh, va au plus court, voilà. Hein, c'est bon. Enfin, c'est toujours à chaque fois, disons, l'inverse. Et c'est comme ça, disons, ça va être un petit peu le côté, disons, travers. Et puis euh, là, vous allez être, euh, vous avez quelque part avec votre partenaire, ça va être beaucoup plus avec le partenaire, euh, de voir, euh, parce que les sentiments sont bons, les sentiments, l'intention est bonne, mais en tant que scorpion, on ne sait jamais quand vous allez, pouf, et piquer. Donc, c'est plutôt ce genre de choses hein, euh, que vous allez devoir gérer. Là aussi, vous êtes sorti en, en, en poisson, là, direct. Et là, euh, c'est peut-être aussi le, le truc euh, euh, de la négociation. Hein, vous voyez, ça c'est la ça c'est la, normalement ça c'est la douzième, qui est, qu est ici la douzième carte, qui est ici donc, dans le jugement, et ici vraiment c'est le côté poisson et, et donc vous allez euh, quelque part euh, devoir euh, on va dire négocier mais négocier dans le sens où euh, euh, je sais pas, négocier dans le sens où, bah faire cas de l'autre tout simplement, ou hein euh, imaginez, je sais pas, il euh, veut à droite, vous voulez à gauche, et ben mettez-le au milieu. Enfin, vous voyez, il faut, faut, faut négocier. Il euh, y a des choses qui sont à négocier de façon à ce que euh, l'autre, si vous voulez avancer, ne soit pas euh, ne sente pas frustré. Voilà. Parce que là, il faut pas ruer trop dans les brancards. Ça ferait beaucoup trop de feu. Donc, sur le plan, disons, intérieur et sentimental, si vous voulez que ça aille loin et puis que vous ayez, disons, une, une belle communication avec votre partenaire, je pense que c'est surtout ça qu'il faudra voir. Avec votre patron également, hein, et voilà, il y, a, il, y a, il y a un esprit de négociation malgré tout euh, qui, qui arrive, hein, ça c'est évident. Et naturellement, donc, eh bien, dans la fameuse maison 11, on se retrouve, disons, avec euh, la, la cour, hein. la cour, et avec, disons, est, ce chiffre 10, hein. Hein alors, regardez bien, le chiffre 10, enfin, c'est ça, c'est la dixième maison, c'était tout de suite le Bédouin, là, c'est le Capricorne, donc l'esprit capricornien. Alors, c'est 10, 10, 10, hein. Ici, vraiment, c'est le jugement. Le jugement, c'est la balance. Et la balance, elle, elle donne des comptes. Alors, ce qui a déjà été, disons, mis en place sur le côté matériel de, de la vie, ce qui est déjà en place et tout, ça sera malgré tout rejugé, re, revu et recorrigé, quoi qu'il en soit. Parce que la Vierge, elle est là, ici, disons, pour construire une nouvelle, un nouveau paradigme, on dit, disons, une nouvelle façon, disons, d'exister, nouvelle, ça peut même être un déménagement, hein, une nouvelle promotion, un nouveau tout ce que vous pouvez imaginer, elle, qu'est-ce qu'elle fait Elle contrôle, elle va contrôler, disons, tout ce qui est dit, cet indice, hein, c'est-à-dire surtout ces deux maisons qui sont concernées par là, c'est-à-dire euh, le scorpion, cette année, euh, marchera, disons, sur toutes ses pattes parce qu'il veut absolument du concret, mais il a sa façon, disons, euh, de marcher et de tisser son, che son chemin comme ça et de jouer avec les choses. C'est extrêmement complexe. La seule chose qu'on peut demander, disons, à un scorpion, si on n'est pas scorpion et qu'on est simplement, disons, le partenaire du, du scorpion, lui dire, écoute, euh, euh, sois un petit peu plus clair avec moi, parce que moi, je sais pas exactement, disons, où tu veux m'emmener. Alors, euh, voilà. Et peut-être comme ça, euh, ça donnera, ça vous donnera, scorpion, la capacité... Euh, d'éclaircir non seulement, disons, euh, vos idées, mais vos idées à travers la formulation de la parole. Voilà, c'est tout. Hein? Bah, vous voyez un petit peu, euh, Scorpion, donc là, il y a une année euh, 2019 euh, qui s'annonce, disons, euh, extrêmement constructive, euh, dans le sens où ça... Il bah, y, y a tout qui se tisse en même temps. Et je pense que quelque part ici, chaque scorpion est vraiment à, son propre, à sa propre toile de tissage cette année. Et là, je pense que si vous voulez avoir des renseignements un petit peu plus euh, disons poussé et personnalisé je pense que ben écoutez con, contacter que ça soit disons un, un astrologue ou alors moi je suis là pour vous pour, pour rendre service naturellement hein, concernant euh, si je suis aussi dans, là dedans astrologie. je veux dire c'est un thème personnalisé voilà, là on va partir dans un thème personnalisé hein. euh, c'est extrêmement général C'est on peut, on, on peut faire ressortir de ce jeu-là, tel qu'il est, disons, euh, que cette, euh, cette complexité, mais quel en est, disons, le but ou quoi que ce soit, je ne sais pas, mais par contre, si vous le savez, et ça, je vous le souhaite naturellement, eh ben c'est de prendre un petit bout de papier, et puis d'être naturellement, de toute façon, vous allez le faire, euh, d'être extrêmement, disons, euh, euh, architecte, hein, quelque part, de votre vie. Hein. <rire> Magnifique comme jeu je me suis beaucoup amusée, mais beaucoup cassée la tête en même temps, parce que c'était assez euh, hallucinant. Voilà, euh, bien. Alors, mes chers scorpions, je voudrais vous dire que votre signe jumeau, eh bien, c'est le, le lion. Scorpion, son signe jumeau, eh bien, oui. C'est le lion, figurez-vous, et ce lion se trouve vraiment dans sa maison. Donc, quelque part, euh, je pense que vous allez utiliser ce côté, disons, masculin dont la sève se trouve naturellement dans les qualités et du lion pour pouvoir vous exprimer, là, je pense. Hein. Bien, euh, vous pouvez consulter cette vidéo, naturellement, elle va s'afficher là. Hein. Toutes les vidéos au signe jumeau du signe, disons, s'affichent. Hein. Euh, voilà, bien. Allô, mes chers amis scorpions, j'espère que cette vidéo vous aidera à passer et à saisir toutes les belles opportunités de cette année donc 2019 alors euh, ben je vous dis euh, sur mon site des5soleil.com si vous désirez donc une consultation personnalisée ou tout simplement découvrir euh, bien d'autres services que ça que j'ai euh, si cette vidéo vous a plu, ben, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas ou euh, activez la, la, la, la cloche de notification tout simplement. Je vous remercie, merci à tous de votre présence et je vous like.